Et retour au direct, donc euh, oui c'est midi, j'ai changé, euh, non tout va bien, Sébastien je me présente, euh, première interview ici pour Nuit Debout euh, et la TV Donc euh, on a avec nous Médéric, Médéric, bonjour, bonjour voilà, euh, donc Médéric tu viens de Paris, tu es à Nuit Debout depuis un des, le, le début, depuis combien de temps à peu près Depuis euh, non, deux mois de de moins deux mois D'accord de moi. et cette fois-ci euh, tu nous viens euh, non pas les mains vides mais avec quelque chose à nous présenter Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui tout à fait en fait c'est simplement euh, ce qui euh, ce que m'a évoqué Nuit Debout à force d'être un, un touriste assidu j'ai pensé à vous allez dire qu'est-ce qu'ils ont avec leurs ficelles tout cela et ben bah, c'est un peu ça c'est euh, le concept d'un bracelet de solidarité active donc c'est euh, super simple donc, Je vous montre ici Donc en gros c'est très très simple c'est un bracelet qu'on est, est libre de ne pas l'utiliser on est responsable de l'enlever. Ça signifie un esprit disponible, une force pacifique. Ça permet un relais d'information et d'avoir un social actif. Et il n'y a aucune appartenance, c'est au, au, juste pour l'ouverture au dialogue. Donc c'est pour c'est pour qu'on soit visible en fait. C'est pour déver, dévirtualiser les, les réseaux sociaux. C'est le même principe qu'un qu statut sur un réseau social quand on dit je suis disponible ou quoi. Si je le mets, ça veut dire que à ce moment-là, eh ben je, je suis disponible et donc une force pacifique aussi. Alors après, je, je suis pas obligé de le porter tout le temps. Je peux le mettre ou parfois l'enlever ou quoi, mais quand je l'ai, voilà. Alors ça, je trouvais, et au moment où le premier jour où j'ai exposé ce, ce projet, il y avait un aveugle derrière les enceintes et qui m'a dit bon bah c'est super, mais de quelle couleur ton bracelet ?» Et je lui ai dit bah moi je sais pas, j'ai pas, pas, pas pensé à la couleur quoi, il faut juste que ce soit un bracelet pas commercial, que tout le monde puisse trouver, mettre, enfin euh, ça a pas l'importance quoi. Et il me dit bah pourquoi pas un bout de ficelle Et là j'ai compris, je lui ai dit bah ouais carrément, parce que le temps qu'il me parlait, il me tenait la main et donc lui aussi il pouvait sentir que c'était de la ficelle. t'es en train de dire que c'est un projet qui est né un petit peu en collaboration sur la place. C'est, ça vient de la place, c'est tout ce qui est, est totalement, c'est totalement en collaboration avec ce que fait Nuit Debout, parce que c'est vraiment le reflet, c'est un peu... Euh, c'est un peu comment dire un peu comme l'espéranto sauf que l'espéranto par exemple les sourds ne pouvez pas l'entendre le, le, c'est un peu comme le langage des signes sauf que les aveugles aveugles peuvent pas le voir là si euh, quelqu'un peut voir la ficelle de l'aveugle loin donc du coup allez, allez le voir parce qu'il sait qu'à ce moment là il est ouvert et l'aveugle en lui parlant en le touchant il peut aussi sentir que c'est quelqu'un donc du coup qui vient dans une bonne intention ou quoi donc c'est vraiment euh, c'est un mouvement visible en fait si on voit des ficelles autour de nous on a plus de facilité à aller voir les gens à dire tiens qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire dans le coin ou voilà ou tiens moi je suis de Paris je suis là deux jours qu'est-ce que je peux faire ici et ça pourrait même être international quoi c'est vraiment c'est comme si c'est le c'est le comme si une, le, la reconnaissance de d'un individu d'une même espèce partageant la même planète avec un même espoir c'est un truc euh, voilà c'est donc euh, si j'ai bien compris alors le projet ça serait d'avoir des, des gens qui se mettent un bout de ficelle autour du poignet moi-même j'en ai un là donc on peut exact. voir à la caméra parce que nous aussi euh, on veut tirer les ficelles voilà. Parce qu'on veut tirer les ficelles, donc c'est un signe distinctif qui rend... Euh Réel, le virtuel, c'est ça C'est exactement. Et c'est, euh, par exemple, on peut, on pourrait pousser le, la chose plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, comme nuit debout est un ensemble associatif, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'associations qui sont représentées. Pourquoi pas mettre, par exemple, un Chatterton noir et dire que quand on voit une ficelle avec un Chatterton noir, c'est quelqu'un qui est apte à nous renseigner et nous diriger sur les ensembles associatifs de nuit debout. Mais si on n'a pas ce Chatterton noir, c'est simplement qu'on qu est qu'on et qu'on est prêt à discuter, quoi. D'accord. Donc en fait, on parle d'un bout de ficelle qui veut juste dire au début, okay. je suis je, ouvert à la conversation. Euh, je peux parler avec toi de n'importe quel sujet exact. Et ensuite euh, l'utilisateur Et ensuite l'utilisateur peut, euh, en peut faire ce qu'il en veut Il peut faire ce qu'il en veut, le customiser, dire ça, ça veut dire ça Et exact. Euh, les codes sont expliqués Et ça permet d'avoir une discussion euh, pleine Et euh, qui se passe bien quoi. Exact, exact. Sachant qu'on n'est absolument pas obligé de le marquer quoi. Ouais. Vraiment, Ça doit rester euh, juste Vraiment le minimum, simple Un bout de ficelle, tout le monde peut s'en mettre un Et à ce moment là ça veut dire qu'on est qu nous... C'est comme si un message universel n'avait pas besoin De mots pour être transmis quoi. D'accord. Euh, juste une ficelle. Donc ça, tu l'as diffusé à Paris ça j'ai diffusé à Paris, aujourd'hui pour la première fois en manif, quelques fois en AG ici et je descends à Lyon demain pour travailler. Euh... N'oublie pas, es en train de le faire à la télé là. C'est vrai, c'est vrai, TV de vous, attends, ça a oublié ici. Donc on est sur la télé, on l'a fait à Paris, tu l'as fait en manif, en AG et maintenant tu pars bientôt quelque part. Je le... pars euh, demain à Lyon et, pour aller travailler essentiellement, mais dès que je pourrai euh... évidemment nuit de bouillon s'il y a et on continuera ça et ça, ça dépend que de nous en fait, maintenant on, on s'en fout de quelles idées ça représente ou quoi, enfin ou, tu veux dire de, de qui. Y a fait quoi ou quoi le truc c'est que maintenant pour que ce soit efficace pour que le concept pour que ça marche pour que ce soit une performance artistique de tout le monde c'est juste à chacun de le mettre donc il faut faire il faut le mettre il faut voilà il faut le mettre au moment où, où vous le sentez au moment où on le sent d'accord voilà et quand on le sent plus, on l'enlève. Et quand on le sent plus, plus on Et c'est exactement par exemple, euh, à Nuit debout, c'est le bracelet des modérateurs. C'est exactement aussi ton, ton état actuellement où on, on échange. Euh, donc c'est ça c'est ça que ça reflète. D'accord. Euh, juste la fraternité. C'est vraiment quoi. un signe distinctif pour tout le monde. Voilà. Pour puisse communiquer et dire je suis disponible et on y va. Quoi. Exact. Exact. Et, et euh, donc, si mais... vois, il y a. Donc si je vois quelqu'un dans le métro demain. Et qu'il a une ficelle. Et qu'il a une ficelle. Donc là, je peux lui parler. Tout à fait. Et si euh, vous n'osez pas mettre la ficelle au début Mais que vous voyez quelqu'un qui a une ficelle Vous pouvez aller lui parler Puis à force d'être content de parler à des ficelles Peut-être qu'un jour vous mettrez aussi votre ficelle C'est très ah. poétique, moi j'aime beaucoup <rire> C'est pour ça que j'en ai mis une d'ailleurs euh, Et euh, donc euh, j'espère que chez vous aussi euh, qui nous regardaient pourrait mettre un bout de ficelle, vous en avez et forcément dans votre garage, euh, un carton ou autre chose et Mais euh, soyez disponible la conversation comme ça, moi je trouve que c'est un très beau projet Et euh, Médéric le porte plutôt bien Merci euh, Est-ce que je peux euh, continue finir alors. juste juste sur euh, une petite petite phrase qui m'ont inspiré après cet aveugle et tout ça Et c'est « Ruff la la c'est « Il m'a raconté des salades, je lui ai vu pousser des sourires »« Il m'a raconté ses combats, on a même fini par en rire » Il m'a parlé de son espoir. Je sais pas pourquoi. Ça m'inspire. Pas mal. Merci à toi, Médéric. Merci à vous.